Donc, il y a deux dimensions. Il y a une dimension, on va dire, voilà, plus euh, plus conceptuelle sur euh, la vision du réemploi, toujours liée à la gestion des déchets, à la finitude des ressources, où il faut absolument, euh, voilà, sensibiliser le grand public euh, sur le fait qu'il faut prendre un peu plus soin et qu'il y a de la finitude des ressources et qu'il ne faut pas tout jeter. Donc ça, il y a toute une chaîne, il y a l'upcycling, il y a, a tous les éléments tu vois, que tu as dit. Et après, il y a un truc, on va dire, plus opérationnel, qui est qu'on souhaite nous construire des métiers pour donner euh, aux salariés qui sont en insertion euh, plus de compétences pour qu'après, ils puissent se vendre sur le marché du travail, entre guillemets. Parce qu'après, on n'est pas non plus euh, décorrélé d'une réalité économique euh, qui nous écrase tous, quoi. tu vois. Moi, je le dis parce qu'on on a parlé sur le, sur, sur notre, dans notre manifeste. Euh, nous, on est... Euh, on dénonce l'ultralibéralisme. Le, le, le, on, ça, on le dénonce parce que ça, ça broie les gens et... Euh, mais en même temps, on est dedans. Et comme on souhaite que les personnes soient autonomes, eh ben on essaye aussi de les mettre dedans. Donc après, ben on, on a vu l'ensemble de l'activité, on a essayé de la découper, on a essayé de faire ça. Et puis, on est toujours dans un truc de euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire, qu'est-ce qui serait bon pour le territoire aussi en termes de, de besoins. Parce que la, la différence avec d'autres dispositifs, on va dire politiques ou, ou municipaux avant, c'est-à-dire que t'engageais des gens que sur des actions de cohésion sociale, de, des actions, on va dire, de convivialité et tout, sans forcément donner de perspectives, ou alors tu donnais des emplois où il n'y avait pas forcément des perspectives d'évolution. Aujourd'hui, avec le tiers-lieu, et eh ben euh, voilà, c'est une sorte de, de, de guichet qui peut donner des ressources. Ici, on a salarié des personnes qui n'avaient pas forcément les diplômes académiques qu'on a mis à des postes de responsabilité. On oriente les gens vers des formations adéquates. On permet aux gens de se tester, de tester leurs idées, de pouvoir aussi se confronter. Parce que, encore une fois, cette chape de plomb dont je parlais, c'est aussi euh, un réceptacle à fantasmes. Parce que, imagine, euh, toi, tu sens que tu as la capacité de pouvoir, euh, par exemple, être encadrant mais que la société et le système ne te donne jamais l'opportunité de l'être. Donc toi, tu as avec ton fantasme de dire que euh, je suis encadrant, je peux être encadrant, et après tu nourris de la rancœur et de la frustration. Alors que si tu as un lieu un peu plus ouvert où tu dis, bon moi je veux être encadrant technique, ou encadrant tu vois, ok, je te dis ok, pas de problème, je te mets sur un parcours, je te teste là pendant, pendant trois mois, montre-moi que tu peux être encadrant, s'il réussit, c'est cool, on essaye de mettre en place un contrat où on l'oriente pour qu'il soit encadrant, mais s'il ne peut pas, lui-même, il va constater ses limites. Et de là, tu peux, tu peux comment dire, réouvrir un dialogue et pouvoir après l'orienter et faire des choses pour que le gars y soit ou la nana y soit plus en paix. Et, et c'est ce cadre-là, en fait. Je veux dire, là, même dans notre discussion, j'ai pas trop parlé du fond de la technique, parce que finalement, ce n'est pas, pas ça le plus important. Le plus important, nous on a nos piliers, on sait, on est sûr de nos valeurs, on a développé des outils pour, pour permettre que les gens puissent avoir une bonne acculturation de notre projet. Mais le plus important, c'est de donner des espaces de respiration aux gens pour qu'ils puissent s'exprimer. Et c'est ça vraiment le, le tiers-lieu, pour moi.